Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Meurice, euh, je suis chroniqueur, comédien et, et homo sapiens, à hein, mes heures perdues. Euh, je vous parle aujourd'hui au nom d'une association qui s'appelle L214, qui a une passion dans la vie, c'est de poser des caméras dans des abattoirs. Voilà, c'est leur truc à eux, il hein, y en a c'est jouer à la pétanque, il y en a c'est euh, euh, mettre des jantes talus sur leur Laguna Diesel. Et bien L214, eux ils mettent des caméras dans les abattoirs pour qu'on sache ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, alors euh, l'abattoir qui nous préoccupe aujourd'hui euh, se situe dans les Yvelines à Oudan, et c'est un établissement qui est spécialisé dans la mise à mort de cochons. Alors c'est un abattoir qui a été contrôlé en avril 2016 et euh, qui a fait l'objet d'un rapport que L214 s'est procuré et que donc j'ai ici, voilà, hein, et dont je vais vous lire la conclusion. Alors, la maîtrise de la protection animale est en grande partie satisfaisante, hein, voilà, donc euh, on, on est bon, euh, malgré le constat de points de fragilité, euh, ouais, euh, attendez, parce qu'on n'est peut-être pas si bon que ça, euh, nécessitant la mise à jour du plan de maîtrise de la protection animale et sa réelle application sur le terrain. Ouais, donc on est bon, mais pas... Euh, pas très bon quand même, hein. Ouais, on sent hein, quand même hein, qu'il y a des, comment ils disent, euh, des, ouais, des points de fragilité, hum, on, les, on les sent un peu. Alors c'est un rapport des services vétérinaires qui spécifie également que le nombre de cochons peut être supérieur à la capacité maximale de la porcherie. Ouais, alors bon, s'il y a des cochons qui aiment bien la promiscuité à la limite, mais là c'est leur dernière nuit, donc peut-être qu'ils avaient espéré un truc un peu plus, un peu plus intime quand même. Alors l'inspecteur des services vétérinaires, il a mis non conformité mineure, hein, c'est-à-dire qu'il considère que bon, ça va, on ne peut non plus s'énerver pour ça. Euh, alors notre inspecteur qu'on commence à aimer quand même décidément beaucoup, c'était sûrement quelqu'un de très poli mais très discret, hein, très timide, et ça c'est un problème quand même pour un inspecteur, parce qu'il note dans son rapport, euh, alors je le cite, « Les opérateurs en porcherie et sur la chaîne n'ont pas été interrogés pour ne pas les déranger dans leur travail. » C'est sympa quand même, c'est sympa, euh, et en raison du niveau sonore. Oui, parce qu'un cochon qui sait qu'il va mourir, ça fait un de ses boucans. Oh. Pénible un cochon, hein. ça fait du bruit hein. quand ça veut pas mourir, c'est chiant. Alors, euh, l'inspecteur, qu'est-ce qu'il avait remarqué d'autre Alors oui, il avait vu l'usage systématique de la pile. Alors la pile, euh, c'est l'aiguillon électrique que l'employé euh, sur les images tient dans sa main gauche pour faire avancer euh, l'animal. Ah Et on sent que l'employé il aime bien jouer hein, avec le taser, hein, c'est son truc. Alors l'inspecteur, qu'est-ce qu'il avait remarqué Oui, alors il avait quand même remarqué euh, que les cochons ils se faisaient défoncer à coups de latte. Ah, il est discret, mais il pas complètement débile, euh, l'inspecteur. Alors il ne l'écrit pas exactement comme ça dans le rapport. Euh, on a plus l'impression d'être face à un prof de gym qui manque un peu de méthode. Euh, il écrit quelques gestes inappropriés. Hum. Euh, stimulation avec une rame plastique souvent inutile et désordonnée. Ouais, c'est ouais, ouais, ouais, désordonné, hein, ouais, ouais, c'est vrai. Alors, on est quand même rassuré euh, d'apprendre dans le rapport que les employés ont reçu une formation sur la protection animale en abattoir. C'est vrai que quand on voit les images, hein, c'est pas évident, évident. Ah en résumé, les caméras de L214 ont filmé ce que les services vétérinaires avaient constaté sept mois plus tôt, finalement, sans aucun effet, a priori, des images auxquelles ont accès à la fois le directeur de l'établissement et les services vétérinaires de l'établissement, puisque l'abattoir de Houdan a été un des premiers en France à se doter d'un système de vidéosurveillance. Donc on ne sait pas ce qu'ils foutent des images, euh, est-ce qu'ils les regardent, est-ce qu'ils les regardent pas. Voilà. Si ça ne les intéresse pas, euh, ils peuvent éventuellement les montrer d'abord aux consommateurs, et puis s'ils veulent également aux associations responsables de la protection animale, ou même aux candidats à la présidentielle de 2017, pour savoir ce qu'ils en pensent, ça serait intéressant. D'ailleurs, si vous voulez les solliciter, vous pouvez aller directement sur le site de L214, ça prend quelques secondes. Alors cet abattoir n'est pas un cas isolé hein, puisque l'association L214 a révélé ce type de pratique avec des images comparables et même pire dans 8 abattoirs différents ces 15 derniers mois. Donc voilà, amis consommateurs de viande, vous êtes désormais bien informés en vous souhaitant bien évidemment un bon appétit.